Oh la la la la Oh. C'était un bon dimanche, c'était un bon dimanche. Allez, alors. Non oh. Merle-Noël Merle-Noël Qu'est-ce qu'il y a, Père-Noël Qu'est-ce qu'il y a Bah, il y a un problème. On a le 12 et on n'a pas ouvert le 11. Comment ça, on n'a pas ouvert le 11 Bah non, c'était hier, on a oublié. Pas oublié, pas moi Ah non, non, non c'est nous deux. Mais du Maman. coup, ça veut dire qu'on en ouvre deux aujourd'hui, il va être content, donc on va bien se rattraper. Ouais, bah j'ouvre le 11 et après tu ouvres le 12. Ok, bon. Allez, let's go! Alors, le numéro mmh. Hop, voilà, je te donne le 12 pour après. Le c'est un petit courribeau, je vais du mer noyé et je te donne. Oh, tiens, allez. moi, c'est un caïbat, mais donc... Alors. La rage de rat. Alors, à ce qui paraît, dedans il y a un truc qui s'appelle une ghost. Qui fait ghost. que c'est tout, tout beau. Ça brille Ça brille bizarrement, mais moi ouais, ça brille. Ouais. Et, Alors, on a l'armée maître de skiel, le contrôle cérébral, l'armée maître de le déterminer, le slime métallique et on a une chaîne d'entrave du dieu. C'est moi, dieu. Elle est où la ghost Elle est pas là. <rire> Je vais piquer. Eh, hey, mon curie, bon. Oui. Ah. Quand t'es plus de chance que moi. Toujours plus de chance oui, que oui. toi. Voilà, déjà dit de raconter un peu ça. C'est vrai, c'est bien ça Ouais, ah, bien ça. Bon, on va bien voir. Hello. T'es bien bon chinois de ce midi. <rire> Alors, un broyeur photon, lanceur photon, demoiselle aux, aux yeux couleur bleue, tourbillon noir, et volatile photon, ça fait beaucoup de photons, tout ça. Mais bien, enfin, pour une fois, vous avez le droit à deux ouvertures, et, hein. oui. et ça se reproduira pas parce qu'on n'est pas détubé, sauf si j'oublie, encore une fois. Oh, ah, c'est pas... C'est pas la première, c'est pas la dernière, hein. Je sais pas. Ah bon, c'est pas...